Bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient d'assister à une désillusion totale de la part des Fennec. Les Fennec n'ont pas pu surmonter la montagne Sierra Léonaise. Et ouais, comment elle s'appelait cette montagne Mohamed Camara. Oh là là, mais c'est une montagne incroyable. Moi, j'ai jamais vu une montagne comme ça. Un gardien qui arrête tout. Les ballons qui, qui sont cadrés, les ballons qui sont pas cadrés. Le mec, il sort du, de, de ses cages, il met des têtes... Oh là là, Manuel Neuer de la Sierra Leone. Là-bas, on l'appelle Fabianski, mais ils se sont trompés. Il faut l'appeler Manuel Neuer, plus plus. Parce que là, toutes ces sorties, elles sont de qualité. Tu comprends On dirait que c'est un libéraux, le mec. On dirait un défenseur central. Tu te rends compte hein Dès qu'il il, il sort des cages, il met la tête, il met des reprises de volet, il, il prend le ballon en, en, en plein air, il fait des contrôles. Mais c'est quoi ce joueur-là Il n'a que 22 ans. Hein Alors là, les Algériens, vous êtes tombés contre une montagne franchement qui était insurmontable. Je ne comprends pas. Vous êtes allé lui envoyer tous les attaquants qu'il y avait sur votre banc. Hein? Tous les attaquants. Il a arrêté toutes les frappes. Oh là là, en tout cas, grosse dédicace à lui. Là, je sais que les Algériens sont très déçus par rapport à, à, à ce match, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de déchets, hein? que ce soit au niveau euh, technique, au, au niveau de la, surtout de la finition. Voilà, à chaque fois, quand ça arrivait devant les cages, ça perdait le sang-froid. Et du coup, bah, quand t'as pas ton sang-froid, hein, bah, tu marques pas. Tu vois, quand tu es devant les cages, il faut agir comme un reptile. Tu comprends Les crocodiles, les serpents, les tortueux, ils ont le sang-froid. Tu vois, ils sont calmes. Quand ils arrivent devant leur proie, ils avancent tout doucement, tranquillement. Et c'est au moment opportun qu'ils frappent. Tu comprends Hein parce que là, là, ce que tu nous as fait, le lobe que tu nous as fait, ça, c'est presque une faute professionnelle. Hein tu arrives devant les cages, tu essayes de lober le gardien. Parce que tu t'es dit, depuis tout à l'heure, il fait que de sortir, donc je vais tenter un lobe. Et tu nous fais ce, ce, cette frappe toute, toute, toute, toute légère, toute molle. Oh là là, ton peuple va bien s'occuper de toi. Hein donc tu vas faire très attention. Ben Rama, tu es rentré. Hein tu avais la possibilité de mettre ce ballon dans les cages, hein, directement. Tu mets un plat du pied. Non, mais toi, tu qu'est-ce qui t'arrive hein Vous avez eu peur ou quoi Bon, je sais qu'on peut dire plein de choses. Oui, le terrain était euh, de mauvaise qualité. Oui, il euh, y a plein de choses à dire. Mais les gars, les, les Coupes d'Afrique, on va pas se mentir, les terrains, il y a toujours eu des critiques à avoir là-dessus. Mais de, de, de, depuis la nuit des temps qu'il y a eu le, la Coupe d'Afrique, on a toujours eu le droit à avoir des bons matchs. Donc il faut arrêter à, avec cette excuse. Hein vous connaissez tous les terrains, c'est bon, euh, on a un ballon, vous jouez. Vous avez tous joué euh, dans des cities, euh, dans des quartiers, euh, euh, dans la rue. Donc vous savez jouer au foot. Il faut arrêter cette excuse. Le football, vous l'avez pas commencé sur l'herbe. Vous l'avez commencé partout. Donc, cette excuse de ouais, le terrain il est pas bon, blablabla, c'est ce que tout le monde, c'est comme ça que tout le monde joue. Hein. La plupart des gens, on joue pas tous sur des synthétiques, sur des, sur des beaux, euh, beaux terrains, je sais pas quoi. Hein. Tu les as vu les Brésiliens, comment ils jouent là dans leur favela Hein Tu les as vu Donc, on arrête là avec cette excuse du terrain. Là, on va pas se mentir que l'homme du match. C'est le gardien de la Sierra Leone. Et puis même, j'ai envie de dire que la Sierra Leone, ils ont très très bien défendu. Franchement, une bonne défense. Ils n'ont pas fait de, de grosses fautes. Pas trop d'engagement. C'était un, un match bien de leur part. On va pas se mentir parce que là, l'Algérie, là, c'est une contre-performance. Mais quand même, ils restent sur 35 victoires sans défaite. Hein là, ils viennent juste d'égaler le Brésil et l'Espagne en termes de longévité, d'invisibilité. Tu comprends hein, Donc voilà, il n'y a pas tout à jeter. On va voir demain ce que va faire la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Parce que là, euh, ce groupe, il est il assez méchant. Là, il y a la Sierra Leone qui est, qui est du coup euh, dans la course. Hein, donc euh, on pourrait avoir des grosses surprises, mais on va attendre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Donc euh, là, juste après, on va regarder Nigeria, Égypte. Oh, le choc, le choc de la journée. J'espère qu'on va avoir un match de malade. En tout cas, restez connectés